Oh mon dieu les amis 64 rippers putain je vais tout je, je perds tous mes économies maintenant oh non c'est c'est gagné 1-0 hein, pour moi oh lolo là là, oh lolo là là ok ça les amis je le sens bien yes yeah, c'est gagné pour moi ok les amis dernier truc on va y aller avec ça je sais pas je le sens bien Ouf, oh, oh, oh. les amis c'est égalité 2-0 pour nous les amis on va y aller encore avec ça non, c'est perdu, les amis. Putain, putain de merde, j'ai parlé trop vite, les amis. Putain, putain, putain, j'ai parlé trop vite, les amis. Yes, c'est gagné 64 creepers en plus. Allez, hop, hop, hop. What's up, j'espère que vous allez tous bien. avec moi. Aujourd'hui, les amis, on est sur ce qui est un petit aujourd'hui les amis, plutôt intéressant parce que nous avons fait un pillage de char de faction, mais c'est pas vraiment nous qui l'a fait, on l'a donné à une autre faction. Vous allez voir pourquoi. Donc oh là là, ça fait 9000 points. On a donné exactement 9000 points à une faction adverse ou du moins ennemie, mais c'est pas grave les amis. Vous savez pourquoi Parce que la personne nous a donné un putain de cadeau, les amis. À la fin de la vidéo, vous allez voir, elle nous a donné... Je ne vais pas vous montrer, je ne vais pas vous montrer. Mais à la fin de la vidéo, vous allez voir, euh, Delimax nous a donné un énorme cadeau pour l'avoir TP à ce pillage. Donc, je vais vous expliquer déjà pourquoi moi, j'ai pas pu piller le cœur. Parce que, comme vous savez, on n'a pas de cœur de faction. Donc, on n'a plus de cœur de faction. Donc, on a dû... Euh... Le donner à quelqu'un. Et quand on a vu qu'en fait, on, en, on, attendait, on attendait de farmer un cœur de faction. Mais quand on a vu que Flavien était euh, connecté. Donc Flavien, c'était un membre de la prime. Je crois que c'est le chef, si je me trompe pas. Quand j'ai vu que Flavien était connecté, j'ai dit « Oh my god, on est dans la merde, les gars, il faut vraiment le donner à quelqu'un. » Donc j'ai écrit dans le chat « Qui a besoin d'un cœur de faction bla, ?» Blablabla. Euh, et j'ai dit Max qui m'a dit « Moi, j'ai besoin. » Donc Max était dans la LGBT Squad. Il avait exactement 300, je crois, 300 points, truc comme ça. Et là, les gars, oh là là là là, il a 9000 points, regardez ça, euh, attaquer un cœur adverse, 3333, un coeur, attaquer un cœur adverse, 4862, c'est un truc de malade, les gars, un truc de malade, ils ont récupéré les points de leur cœur, ils ont utilisé des bombes, mais quand même, les gars, c'était vraiment insane comme... Euh comme Piage qu'on a donné, donc vraiment un gros merci à toi, Daily Max. Euh, D'avoir, euh, ben j'ai dépensé mes creepers dans le fond pour lui, mais ça me fait plaisir parce que à la fin, il m'a donné trois items légendaires sur le serveur et euh, je vais le faire gagner. En fait, si cette vidéo là atteint les 400 pouces bleus, je vais donner euh, les trois items que vous allez voir à la fin de la vidéo seulement. Donc, vous écouter la fin de la vidéo si vous voulez vraiment savoir qu ce que vous pouvez gagner. Mais pour participer, j'aimerais que vous me donnez, euh, me dire, me dites dans les commentaires si vous allez participer à la saison 3, genre ce si que vous allez tryhard les points de faction, le classement, etc., sachant qu'on gagne des points boutique, mais aussi, il y aura un nouveau système d'étoiles, donc les gagnants de la saison 1, qui est bien sûr moi, euh, vont pouvoir obtenir une étoile autour de leur pseudo, et voir les statistiques, combien de points qu'ils avaient avait eu, etc. Il y aura un, un historique à chaque une des, euh, des prochaines saisons, pour pouvoir suivre l'avancement des anciens champions. Donc, par exemple, en ce moment, c'est nous les champions, parce qu'on a gagné la version 1, la saison 1 plutôt. Là, la saison 2, euh, il reste quelques jours, je crois, il reste exactement 13 jours, ou non, 12 jours, 12 jours exactement. Et vous voyez, il termine le 13 septembre, donc il reste 12 jours. Si on est encore premier on a une grande avance, mais ça veut rien dire. On va pouvoir peut-être gagner 50 euh, euros de points boutique. Si on termine deuxième, 35. Si on termine troisième, euh 15. Mais qu'est-ce qui va être cool? C'est que si on gagne deux saisons de suite, on aura peut-être deux étoiles dans, au devant notre pseudo. Comme ici, il y aura peut-être deux étoiles ici ou ici. Je sais pas où -ce ils vont les mettre, mais on aura des étoiles vu qu'on a gagné. On a déjà été champion. Donc c'est plutôt intéressant leur système de, de target etc. Il y a plein de gens qui vont essayer d'avoir l'étoile. Malheureusement, c'est seulement les membres qui sont là lorsque euh, on a gagné la version. Donc par exemple, pour l'instant, si on gagne la version, par exemple, ce euh, serait moi, euh, Onyx, Gamer, Nexo, X-Ray, Volkin, Nosu, HyperX, Protofile, x XX Cry et Kaiser qui gagneraient euh, la petite étoile. Pour la saison 2, pour la saison 1, bien sûr, ben ce sera les gens qui étaient dans la sa, version en saison 1, mais bon, bref, on s'en fout. Je vous laisse sur la vidéo si vous voulez participer, vous savez ce que vous avez à faire. Je vous aime. N'oubliez pas les 400 likes pour que je tire au sort. Je vous aime. Ciao, ciao. Attends, je vais sortir mes, mes creepers parce que je crois que ça va faire un trou normalement vers celui du bas, non? tu vois la vidéo ouais. Au machin là Ouais, c'est pas, pas grave. Mais c'est pour nous. Du bon, coup, les gens en fait, c'est le carton, Ah ouais, vu que c'est déjà sorti, ouais, t'as raison... Ah ouais, c'est ça, du coup, c'est pas de <rire> vue... <rire> Message d'Orky... Normalement, ça devrait être le dernier, là. Si il est euh, dedans, je te donne euh, le 30K. C'est bon, mec. Vas-y, creep. Ah, non. Oh, non... Oh. Non, non, sur la baie droite, là, à côté Oh, what the fuck Comment l'eau elle tombe pas Oh, à cause du cœur, l'eau tombe pas en fait bah ouais on Ok Non, non, faut aller me poser notre cœur à nous en fait euh... ah, les... ouais. On a pas de cœur, attends. Euh... Ok, ouais, attends. On... Non, non, je crois pas que ça Je crois pas, je crois pas. On... Non, parce que l'autre fois, on avait bien ici. Um, cœur. Ok, attends. C'est possible de me Et non, non, je sais pourquoi elle tombait pas l'eau. Pourquoi À cause du cœur non, non, non, c'est parce qu'en fait il euh, y avait un trou à droite et du coup l'eau euh, se déverse plus dans le trou avant oh, de feu, ah, ok, attends, je vais F Flame 3 ah, Non, non, attends, je suis en train de traquer le mec Ok, attends, essaye de faire ah, péter un creeper, ah, s'il te plaît juste avant Fais péter un creeper, voir si ça marche déjà J'ai posé le cœur. Okay. Euh, attends, je pose juste un home Euh, vas-y, attends, je fais péter un creeper, j'en ai 11 tu l'as posé sens, oh Ouais Non, vous, de vous devez posséder un coeur Ah ouais, merde putain ouais. F1, euh, F1 claim Et j'ai pas récupéré le générateur putain, putain. J'ai récupéré que deux vitres Fais oh, cool. chier Mais Ouais, pas... non rien d'autre Que deux vitres 30 000, si vous vous, quoi. Ouais t'inquiète, je vais en acheter un t'inquiète il euh, y en a plein, 30 000, allez, vas-y on va l'acheter. Donc, euh il reset à quelle heure, le serveur À 1h du matin. Euh, va, va, là, va là toi, à nouveau c'est... Enfin, le, le démarrage automatique. Je vais déplacer ouais, ouais, ouais, ouais, tous les coffres. Attends, tôt. comment on pourrait faire, en fait euh, Là, là, on a plus qu'à attendre. faut que tu laisses le cœur oui, et que... Oui, t'es toi Non, mais je peux pas laisser le cœur comme ça en pleine nature, c'est ça le truc. Bah, ouais, ben ouais, t'entends des cas c'est pas très grave mais mec par contre j'ai que 40 fps je sais pas pourquoi ça fait ça et vu qu'on avait pas de coeur de poser en fait on est en train de piller le cœur mais on donne les points à une faction qui s'appelle lgbt squad gros il était à 1000 points même pas gros ils viennent déjà de gagner 2500 points les gars ils vont peut-être terminer troisième ils vont gagner genre 30 euros de points boutique et à cause de nous Ouais. Oui, non, bon moi c'est pas nous qui les... c'est pas nous qui c'est pas nous qui, pas nous qui les points malheureusement mais je pense qu'on aura pu facilement se rendre à 50 000 hein, avec le cœur pourquoi parce qu'on a pas on a, plus on a le a cœur. De cœur de faction il faut attendre jusqu'à 6 heures sauf qu'on était déjà rentré et, donc... et le joueur le gars la le gars l'écho donc euh... ouais ça fait pas mal bien Mec il vient il il pas là la... il non est là. non ouais oh, il est là 2 mètres de moi. Je vais le kill. je le vois pas. pas venir, je ouais. on, on le kill, on le kill. Là. Euh, je continue à mettre des creeper, je m'en bats les couilles. Vous. Mais même s'il si si a un creeper, c'est pas grave. Hein. Comme ça, on pourra récupérer le générateur, mec. Ouais, c'est pour ça. Allez, compte, pose pas maintenant. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, t'inquiète. Attends, il veut pas péter le creeper. Arrête de boucher <rire> Attends, on le kill avant et après mec, ah on, ouais. veut, on fait péter Faut pas qu'il essaie de le réparer en fait Enfin en soit, ouais, laisse le ré réparer Bah ouais, euh, ça fera plus de points On le fait sortir, vas-y, fais péter Vas-y Non, il, a fait, il rentre Dis à Delimax ou... qu'il se colle Bah dis-lui, toi Colle-toi, colle-toi, colle-toi <rire> Il revient, il se prépare. NON <rire> C'est un euh, truc NON Putain d'accord, on me dégage Mec il veut pas que tu pètes Ah nan <rire> oh, NON, non. <rire> On essaye de le faire sortir comme on le avec hein. Attends mais je peux punch moi Ah bah vas-y Il me focus moi, putain il sait que j'ai les creepers on... Vas-y on, on te fait sortir, vas-y vas-y fight vas ouais, Il est coincé, il est coincé il a repéré euh euh Attends, je vais le Vas-y, box. Vas-y, fais péter Non, je crois qu'il a eu les il a points. De... J'ai une hache en plus. Donc je... il va broke rapidement. Il récupère tous les minerais. Il récupère tous les minerais, mec. C'est pas sûr, je crois qu'il a essayé de voir combien ça coûtait pour le réparer. Bloque-le, bloque-le, j'ai fait perdre des points à l'autre. Non, il a repéré oh dessus. Attends. Okay. Oh, oh il a tapé à la main Mais quel con il a tapé le creeper à la main Non j'ai tapé à la hache Ah ok C'est moi bon qui l'ai tapé à la hache. Sauf que ça le one-shot pas à la hache. Je sais pas, il doit être à combien de genre, mais dans mes... Dans mes... Ouais. Bah c'est la prime quoi hein. J'adore oh, <rire> comment il faut qu'il s'aille croise. Il faut qu'il arrête de nous fra... euh, frapper de Ouais. Ah, on à Delimax euh, d'arrêter de nous frapper parce que Ok, ce que il fait pas exprès, voilà, je crois pas, les gars. Oh oui, restez-le comme ça à l'extérieur. Ouais, faire... Moi je vais voir combien on l'a fait monter de points, les gars. Je sais pas du tout c'est qui, hein, les gars. J'ai perdu une fois en début de vidéo, vous avez sûrement vu. En début de vidéo, j'ai gagné une fois contre lui, il a perdu 64 bon, Recule, recule. Merde, J'aimerais vivre dans le monde de <rire> Disney. Ah bon Chacun ses délires. Qu'est-ce que vous faites les gens On pète un clipper... À... Ah, ah. Un tueur de faction. Vas-y, ah, attends, okay. je vais piquer un peu. Double combo. Il est là, il est là, il est là. Je lui ai dit, fais-moi le. Est... Il... il a dit ah, stop, il... arrête, il... mec, stop, arrête. Il a ah, je ça qu'il a pas dit. Pas. Ok dis stop pareil Et lui ah, ouais, non, des... non. Dis non dis non Dis non Ah il veut faire péter ses clips oh, bah, les... ouais, il veut pas Ah mais attends <rire> On, on, on l'empêche en fait de récup je crois Non non on récupère pas les points nous C'est lui 100% ah, mais... lui qui récupère Oh mec ça fait mal au cul Attends mais je comprends pas pourquoi Demi Max 30 pourquoi il y a deux fois des hitbacks Faites en fait ça s'achète un faux à la prime. Je sais pas. Il y a un problème. Il arrive combien lui Oh mec il est déjà 7000, 3000, 8000 Mec, il est déjà, Mec il est déjà 9ème. <rire> On va passer 12 ème Pourquoi il faudra les gars les activations courtes après ah non parce que s'il veut jouer les points le gars en fait là il est bien rien Ouais mais il est obligé d'avancer parce que s'il a fait son cœur bah il est Et Il a dans le cul Hey je me fais taper Ouais ouais attends attends je vois pas Il est full titan Shit figure Moi je le vois pas perso Ouais ouais attention que tu Il est venu bot space et tout Il a TP déjà en fait il a TP déjà Faut, faut buter Flavien a... Oh le gars Le gars BOTSPACE il prend super cher gros, il est super ouais. nul hein. Vas-y, Je m'occupe vas de Flavien Vas-y vas-y vas vas Occupez-vous tous les deux de l'autre là Vas-y je prends Vas-y Il n'y a plus beaucoup de temps pour prendre sa décision, j'ai dit envoie moi 100k, on arrête <rire> 100k c'est 10 pb quoi donc euh, je veux bien De toute façon ils ont perdu combien de points F info ah oh ouais mais bah là, faut, faut, ouais, voilà quoi, ils ont perdu, euh... je dis pas, si je dis pas de bêtises, ils ont perdu quoi, euh, 4000, 9000 points quoi, donc euh... c'est mort pour eux oui, quoi, le... bon, moi non plus, plus je déteste. Je crois qu'il est assez con pour réparer son cœur ou pas Ouais, ouais, je pense. S'il répare son cœur, il fait la plus grosse erreur. Quoi. Je sais pas s'il va le faire, je crois pas qu'il va le faire en vrai. Ouais, Y'a y a le full titan. Eh, mais mec, en fait, le full titan il est moins cher que le full senna parce qu'il est pas dans ses claims. Ouais, voilà. C'est pour ça que je t'ai dit en fait. Go focus Moi, je laisse l'autre loin du truc en fait. Vas-y, tout que sont focus sur le full titan. On la petite. Non, moi je focus le botfix, Bah, c'est full titan, non Ouais, ouais, Oh, y'a un autre gars là qui s'est ramené, c'est Matt89. Une chance, j'ai plus de creeper sur moi. J'ai quoi sur moi qui est intéressant J'ai juste un de redstone. Attention, dessus. T'inquiète, c'est pas grave. J'ai juste un, des de, euh, un bloc de redstone qui est bon sur moi. Hein. J'ai rien d'autre. Et des T5, une ou deux T5. Bon, il y aura un bloc de c'est bon. Il rebouche, de... il rebouche. Re T'inquiète, de... c'est pas grave. En tous les cas, le coeur, euh, euh, on a, il a niqué déjà masse de points. Euh. Oh, what Ça drop. Ouais, je, je sais pas comment ça s'est passé, mais. En tout cas, merci pour la T5. <rire> T'en avais pas <rire> non j'avais qu'une HTP. Ah merde. Pas Et merci pour les heals au fait. <rire> C'est pas grave. Gros oh, what the fuck quand même. C'est à qui qu'on l'a donné le cœur Tu peux me rappeler son pseudo oh, 3 3 skill bags 3 skill bags 3 les gens derrière bag je veux dire T'as vu Bah je me demande. Gros oh, moi je vais mettre mais attendez, euh, les gens sont 3v1, en fait. 80 000 Bah oui gros parce qu'on peut pas rentrer. Combien ouais. j'ai mec Combien j'ai bah, d'argent ah, j'ai juste 19 000 Comment j'ai 19 000 voilà. ah, as que... Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai, j'ai tout, euh, tout donné aux gens, c'est ben vrai. Attends, merde. mais mec, t'avais deux T5 sur toi, deux T5 What the fuck Le gars qui m'a donné, le gars que j'ai donné le cœur, il m'a donné plastron, space, et pantalon, euh, et une inf... oh, What Il m'a donné pantalon, et pas de space, gros euh, Pantalon, et jambière, et une T5 What the fuck mais, euh, juste, diapos, What the fuck Ouais, ouais, t'inquiète Gros, la vidéo elle était ouais, ouais. complètement par rapport à lui en fait, je sais pas, j'ai commencé la vidéo, il flash, je l'ai tu... battu 64 creepers T'as pas une banane Je vais les gagner à tes abos, parfait gros, je vais les faire gagner, merci beaucoup frérot